Salut les gars c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui vous l'avez vu j'ai une nouvelle voiture, la nouvelle Seat Leon Cupra De la Gendarmerie Nationale Bon malheureusement c'est pas la mienne On va aller rejoindre Mathieu de la Gendarmerie Qui va nous expliquer justement toutes les caractéristiques Salut Mathieu Nouvelle voiture, non Ouais. Nouvelle Seat Léon. Alors attends, je vais descendre, tu vas me la présenter. Nike. On va mettre le masque quand même. Hop. Oh, voilà, Nouvelle Seat Léon, coup Impressionnante, hein ouais. Déjà, 290 chevaux. 290 chevaux. Est-ce ouais. qu'elle est préparée spécialement pour la gendarmerie ou c'est juste la plus puissante qui existe celle-là est préparée spécialement pour la gendarmerie Qu'est-ce qui fait la caractéristique de, de la voiture de la gendarmerie plutôt qu'une voiture de série en fait On peut faire un petit tour à l'intérieur ouais. pour commenter sur des boutons et... Il y a plein de boutons dans cette voiture, je ne sais pas encore à quoi ça sert mais ça a l'air très intéressant, allez voir Moi ce qui m'intéresse le plus c'est ça ces boutons là J'ai trouvé tout à l'heure comment mettre le gyro de ton le gyro. Ah deux tons. tu as plusieurs Ça c'est le deux ton, ouais. ça c'est le gyro tout court et là c'est le deux tons. En fait on dit souvent euh, gyro de ton quand on met les deux mais Ça c'est le gyro, ok. Et là je sais que tu es en mode nuit, oui, et que si je l'enlève, ça fait encore plus fort. Oui, on va pas le faire parce que là on est dans la bureau, justement de la gendarmerie, on va peut-être les déranger. Là c'est le gyro classique, le tu bleu, le, on est sur le toit. Alors. Voilà, a okay. sur le toit. donc là, ok, ça allume, euh, ça allume sur le toit ouais, et, le et tu le fais gyro. Lumière. Ça, c'est des boutons optionnels que tu pourrais mettre, mais qu'il n'y a pas, ouais. Si tu veux plus, et tu peux parler ou pas, tu as un mode ouais. pour parler, Ouais. tu le... peux parler, okay. euh, ouais. Voiture, garez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Ouais, on entend bien, ouais. Abonnez-vous. On sait jamais il hein, y a combien de personnes qui bossent ici, ça peut avoir ouais, des il faut abonnés que tu en plus. la alors okay. voilà. Abonnez-vous à la chaîne d'Aurélien Fontenoy. Euh, ok donc ça, ça, lumière, son. D'accord. Oui, Ensuite il y a le deuxième boîtier ici. Oui, qui te permet de laisser un message pour que les véhicules de derrière comprennent ce qu'on veut. Ah d'accord. Oui, par exemple quand tu quand tu quand tu les dépasses, tu te mets devant, exactement. exemple le suivez moi. Va, voilà, euh... exactement, le véhicule va trop vite, on se place devant lui, suivez-moi et on le et euh, on l'escorte jusqu'à une euh, pour euh, le contrôler. OK, et tu peux mettre vraiment le message que tu veux ou c'est des messages qui sont non, prédéfinis Non, c'est des euh... messages qui sont prédéfinis. D'accord. Et donc là, en fait, euh, le panneau, il est derrière. Et si je donc j'appuie sur ce bouton, Hop. Le panneau se lève. Oh, c'est magnifique ça. Ça fait, un peu, ça fait un peu James Bond là. Mais quand ça roule très très vite, euh, il, faut, il faut des moyens quand même importants. Et est-ce que c'est le pilote qui fait tout ça ou euh, y ouais, il y a une deuxième personne qui s'occupe de, de ça parce que je vois là, fin, ça fait on énormément tout, de boutons à gérer. Il y a toujours au moins deux, euh, deux quand euh, on, est en, on est en patrouille. Le pilote est concentré sur, euh, sur la conduite, ouais. c'est quand même assez dangereux. Ouais, ouais, ouais. ouais donc il y a plusieurs messages, il y a suivez-moi, il y a vitesse réduite, attention accident. Ou... Ok, mmh. là donc là tu gères les messages ici, ouais. Là as les gyro devant, ici ouais. un à droite, un à gauche. Ouais. Tu as les mêmes derrière qui clignotent. Je les vois derrière aussi les gyro derrière, ouais. Ah mes pieds, ouais je vois qu'il y a l'extincteur aussi. Ici donc il y a tous les boîtiers là qui Servent pour donc l'alimentation avec des prises USB du 12 volts qui servent notamment à brancher euh, bah, les consoles. Ça aussi, je crois que c'est branché dessus. Après, bah, on est sur une boîte auto. Oui, tout du tout coup, j'avais pas l'habitude tout à l'heure. Voilà, donc maintenant on a vu euh, à l'instant, on vient de voir l'intérieur. Ouais. donc je vais te montrer l'extérieur du véhicule. Ouais, vas-y, on voit un petit on peu euh, ce, que ça, ce que ça donne de l'extérieur. Ouais, ah, allez, hop, y'a. Yep. Voilà, je vois au-dessus. Ah, oui, d'accord, ok, petite, ouais, tu es là. Ah ouais c'est ceux-là ah, qu'on voyait vous... devant ouais ok. Et, ouais, de nuit ça doit bien se voir. Ouais, de oui, nuit okay. ça doit bien. Ouais. Ah, magnifique quand même, un Tu peux voir le message de derrière Ah ouais ce que ça donne ouais. Tout à l'heure j'ai lancé le petit message, on va voir si ça donne. Donc voilà quand, euh, quand on passe devant un véhicule pour, euh, pour le contrôler, bah, suivez-moi. Euh, voilà, c'est un, un nourrit, message assez clair, bien vu. Euh. Ça c'est le truc que t'as pas envie de voir euh, quand t'as une non, voiture. Ouais, exactement, devant. Voilà, euh, exactement. celui là je veux pas le voir moi. C'est pas bon signe en général deux sorties d'échappement c'est magnifique quand même. Elle est belle quand même. Hein après, qu'est-ce qui fait la différence entre du coup la, la Megan RS que vous aviez avant Enfin vous avez encore d'ailleurs. Ouais bien sûr, et, on l'a toujours. Et, et celle-là, c'est juste un choix après de, de la gendarmerie. Ou... Ouais, c'est un nouvel appel d'offres. Ouais. Euh, ils ont répondu à un appel d'offres. Vous savez qu'il y en a vraiment très peu en plus en France de ces mois. Pour l'instant il y en a 17 qui vont tourner partout dans la France où. Ils sont déjà dans les dans certaines régions. Ouais. Voilà, donc ils sont déjà attribués à certaines régions. Bon moi j'ai hâte de la tester parce qu'elle est toute neuve. Elle sort, elle a 10 km je crois. Même pas. Je voyais sur le compteur, même pas 10 km j'ai envie de voir quand même là on est bloqué euh, à l'intérieur de la gendarmerie il y a une petite ligne droite est ce que tu m'autorises à juste essayer ouais ça marche ouais ça marche oh la chance la chance de pouvoir essayer cette voiture je crois que ça sera la seule fois de ma vie hein. ou en tout cas côté conducteur si je suis à côté c'est pas bon signe allez c'est parti moi je te filme, là. Hop, ouais, te ça. Du coup alors, ce qui est bizarre, moi j'ai pas l'habitude, c'est une boîte auto. Du coup on a que l'accélérateur et le frein, ça c'est juste le repose-pied. Du coup on va tester ça, alors, euh, bien sûr on va pas faire de folie. Hein. Euh, la ceinture, hein. on est avec la gendarmerie, on va faire les choses bien. Hop, voilà, on va avancer un peu le siège, pied sur le frein, start. Hop, le son là, écoutez. Là, tu sais que tu es dans une voiture de sport. Et là, je crois qu'on peut même mettre un vrai mode sport. Là, si j'appuie là, j'ai vu tout à l'heure, on passe en mode euh... Cupra. Ah, écoute, on va se mettre en mode Cupra. Bon, après, on a... Cupra, vas-y, on se met à fond direct. Hein. Je sais pas ce que ça va changer en vrai. Je ne connais pas assez. N, c'est quoi déjà R, c'est reculé. reculer N, neutre. neutre. Donc là, c'est le point le premier, quoi, là, ouais, devrait, le premier, Voilà, c'est le point exactement. Et là, D. Il y a un mode sport, je pense. Euh... Ah c'est. Ah d'accord, ah, là on peut manuel. se mettre en, en séquentiel genre en manuel ouais. Et là, ok, là on est bien. Là je crois qu'on est bien. Bah elle part toute seule tu vois. Là, je... je vais aller tranquille au début, je vais essayer de pas cracher la voiture de la gendarmerie. Non, pas trop vite en hein, fait. Il l'a fait cracher le con là. Ah ouais. Ça pousse quand même. Hein. T'as le radar de recul Ouais, il y a le radar de recul mmh. Tac Tu m'en veux si je tape le mur ou pas <rire> je Moi que... non mais les autres Je pense que ça va être mal vu là Tac, mmh. allez, on retourne Là, là C'est incroyable On essaye de faire gaffe parce qu'on est quand même dans des bureaux Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui passe devant nous Donc on va le refaire une fois avec la sécurité qui va bien Mais juste l'accélération On sent vraiment qu'on est dans une voiture de sport là. là on entend vraiment le moteur qui ronronne J'aurais bien aimé, si vous êtes chaud La tester sur un circuit Peut-être qu'on négociera plus tard mais Une dernière ligne droite, dernier petit kiff de la journée Juste écoute, écoute Le moteur <tousse> Alors, pas mal, non Il y a de quoi s'amuser, franchement. Là, je vais pouvoir me faire une accélération, là, regarde. Allez ah ouais, c'est parti. Oh là là là là oh oh oh oh. Bon, On va faire gaffe, là, peut-être des gens. Okay. Wow. Ça pousse de fou Oh là là J'aurais trop envie vraiment de la tester sur un circuit. Ouais, que... Ou alors de monter avec vous, tu vas juste vous voir sur une intervention comme ça sur l'autoroute. Ça pourrait se faire. Ça serait, euh, ça serait pas mal quand même. Ça va se faire. Mais tu sens que sur l'autoroute tu peux y aller quoi. Ah ouais ouais. Là tu sens que sur l'autoroute tu peux tout lâcher et... et tu vas aller rattraper les bandits là. <rire> oh là là c'était grandiose les gars. Juste, j'ai eu 100 mètres, j'ai eu 100 mètres, juste, j'ai eu 100 mètres pour me faire plaisir mais... là voilà, on sent que les roues là... Elle demandait qu'à manger le bitume, incroyable En, en vrai c'est une voiture assez ordinaire Je m'attendais à un truc euh, Je, je m'attendais à un truc un poil plus gadget Tu vois, euh, je sais pas Je des petites options en plus, mais ça va, on reste. dans le basique quand même. On reste dans le basique quand, quand même, quoi. Après, c'est vrai que bon, l'idée c'est quand même d'aller le plus vite possible, rattraper euh, ouais. ceux qui ont fait des infractions, tout en sécurité, tout en sécurité. On va faire un petit tour. Donc là, on était juste pour les caractéristiques. On n'a pas dit, on était sur des roues en 19 pouces quand même, pour que ça accroche pas mal. Bah, est-ce qu'on peut juste ouvrir le moteur Voir, je pense que les nouvelles oh, okay. voitures, on voit pas grand-chose maintenant. Euh, le moteur, il doit être pas mal caché, mais tac, hop. Coupra. Déjà ça, quand tu vois écrit coupera avec un petit damier, c'est que ça commence à parler. quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce, ce petit essai de la Seat Leon Coupra de la Gendarmerie Nationale. J'ai eu la chance de pouvoir la conduire. Merci Mathieu. C'est une Merci chance. Rien. Vraiment, il y en a très peu en France, donc euh, c'est une grande chance pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, bien sûr, pensez à la liker et à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et puis si bien sûr vous avez des idées pour faire d'autres projets avec la Gendarmerie Nationale, bah, n'hésitez pas à les proposer. Je pense qu'il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Je, on a quelques idées là, ça peut être pas mal. Donc bien sûr ils ont les réseaux sociaux aussi, la Gendarmerie Nationale, vous pouvez les suivre. À la prochaine, ciao les gars